La préparation mentale du cavalier. Bonjour, c'est Pierre, fondateur de l'Académie de la haute performance. J'accompagne des sportifs à être sereins et confiants en compétition, en éliminant la peur d'échouer. Donc la préparation mentale du cavalier, c'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. Mais avant d'aller plus loin, déjà, tu peux mettre un pouce bleu et aussi bah, t'abonner pour recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos. Donc maintenant la préparation mentale du cavalier. Alors les retours que j'ai des cavaliers que j'accompagne, c'est souvent ils ont bah, ils adorent le cheval depuis euh, souvent depuis l'enfance, c'est vraiment une passion le cheval et ils rêvaient de faire qu'un avec le cheval et puis un jour bah, il y a la gamelle et ils se demandent si c'est eux ou le cheval qui a un problème. Alors même parfois il y en a ils savent directement que c'est eux qui ont le problème parce que bah, peu importe le cheval finalement ou leur cheval est réputé très bon, et bien bah, ils savent qu'ils n'arrivent pas à amener le cheval au bout de leur capacité. Et forcément, parfois, certains cavaliers se demandent même bah, « Qui suis-je et, et pour mériter d'avoir un cheval de cette valeur ?»« Et je ne suis pas à l'auteur de cette valeur. » Alors du coup, aujourd'hui, on va voir vraiment le truc qui fait qu'avec les cavaliers que j'accompagne, ils sont totalement libérés et du regard des autres. Ils sont beaucoup moins crispés sur le cheval parce que tu sais très bien si tu fais de l'équitation que moins tu vas être crispé sur ton cheval, plus ça va être fluide, puisque le cheval n'est qu'un prolongement de toi-même, tout simplement. Et le cheval a cette sensibilité qu'il euh, ressent ce que tu ressens tout simplement. Et donc c'est pour ça, si le cheval ressent ce que tu ressens, c'est important que tu vérifies si, si tu n'es pas polarisé tout simplement. Alors je vais te donner l'exemple d'une cavalière pro que j'avais accompagnée. Elle, bah, elle bloquait la belle plafond de verre et quand elle rentrait sur le parcours, elle se crispait. Il y avait le regard des autres qui était euh, présent, que vont dire les autres si je me loupe encore une fois. Et pour le cheval, bah, c'est pas cool parce que euh, je suis en train de lui casser le dos tout simplement et je ne suis pas souple dessus. Et donc, encore une fois, on allait sur tout sauf le sport, on a regardé sans bah, quoi tout simplement, qu'est-ce qui créait du bruit euh, dans sa tête qui faisait qu'elle n'était pas performante, enfin qu'elle pouvait en tout cas plus performer de manière fluide le jour euh, des compétitions. Et donc là, c'est la question que je te pose autour de toi qu'est-ce qui te gêne aujourd'hui qui et car peut-être rien à voir avec le sport qu'est-ce qui te gêne tu peux faire une liste et tant que tu n'es pas au clair émotionnellement avec ça c'est à dire qu'émotionnellement ça ne crée plus de bruit et que tu pas envie que les choses soient autrement et eh bien tant que tu n'es pas au clair avec ça il va toujours avoir un bruit de fond qui vont faire que tu vas avoir peur tu vas avoir peur d'être jugé par l'extérieur et donc tu vas t'empêcher d'être fluide sur le cheval et tu auras toujours cette peur bah, d'échouer parce que tu as peur d'être jugé si tu échoues et Forcément, du coup, quand tu es sur le cheval et que tu te loupes, tu vas te dire quoi Je suis nul. Et encore une fois, tu t'identifies à ce que tu fais et au passage, je te fais un petit rappel si tu n'as pas vu les autres vidéos. Arrête de t'identifier à ce que tu fais. Tu es bien plus que cela et tu n'es pas ce que tu fais. Donc, maintenant, si tu as envie d'aller plus loin pour bien comprendre la dépolarisation, bah, tu regardes là dans, dans les commentaires, tu as un e-book qui est disponible, qui est offert. Tu as une webconférence qui est offerte également. Et si tu sens que tout seul, même avec ces vidéos, bah t'avances mais il y a encore quelque chose qui coince, bah simplement sens-toi libre de prendre un appel, de réserver un appel avec un de mes coachs ou moi-même qui est un appel de 45 minutes qui est offert, Où là ça nous permet simplement d'être au clair pour toi et pour moi pour être clair bah, où, où tu es aujourd'hui, où tu as envie d'aller, et qu'est-ce qui bloque, qu'est-ce qui t'empêche de simplement performer de manière fluide et être totalement détaché du regard des autres. Alors maintenant, si tu as aimé cette vidéo, bah, sens toi libre de la liker, de la partager autour de toi, de commenter si tu veux d'autres sujets spécifiques. Et simplement, rappelle-toi que l'important n'est pas ce que tu fais, mais qui tu deviens. Allez, ciao